Bonjour, je m'appelle Anthony. Je travaille au service marketing chez CELSI et je tenais à vous souhaiter la bienvenue parmi les utilisateurs CELSI. Vous avez fait le choix de nous utiliser, il va maintenant falloir vous plonger dans votre solution. Vous allez créer des accès pour vos collègues, vous allez importer vos données ou pourquoi pas créer votre premier tunnel de vente. Pour tout cela, et bien plus encore, CELSI a mis des ressources à votre disposition. Vous allez avoir notre foire aux questions. Il y a également notre chat, accessible depuis votre interface pour parler à nos équipes support ici à La Rochelle. La Marketplace, pour vous expliquer comment connecter celle-ci à vos outils préférés. Également, celle-ci Academy, pour vous permettre de vous former en toute autonomie sur les différentes fonctionnalités proposées dans nos outils. Vous l'aurez compris, chez celle-ci, nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape de prise en main de la solution. Il y a beaucoup de fonctionnalités à découvrir chez celle-ci et surtout, beaucoup à y gagner à les utiliser. Alors, go.celsi.com et encore une fois, bienvenue chez celle-ci.